On a un petit guidon ici, le fait de se tenir, ça évite de tourner sur vous-même, d'accord Mais vous n'avez pas besoin de forcer avec vos bras et tout ça, si vous lâchez, c'est pas grave, d'accord Tu n'as pas c'est juste le c'est où tu Si, vraiment profiter de la vue sur la gauche, il y a la vallée qui s'ouvre, le Mont Blanc, c'est magnifique, aujourd'hui c'est grand bleu. <lacht> non, <lacht> vous allez voir, Donc, allez. on va d'abord s'asseoir, regardez-moi, s'asseoir tranquillement. Hop. Ça va comme ça ouais Allez, on est parti. <laughs> profitez bien ah ah mm -hmm. ah là, pas ah ouais, Ok ah you ah j'ai pas ah ah ah ah ah pas. OK. Euh ah ah you can sit down. Up. Ok, great. Are you ready? Yes, I am. Perfect. Thank you. I thank Bye -bye. you. Oui. Avancer un petit peu. oui. <rire> okay, on va l'autre côté. J'ai trouvé Ok, côté. J'ai trouvé l'autre côté. C'était bien? Super! Essayez d'avancer encore un peu. Hop. On a l'impression que ça a l'air plus vite que la. Ouais, en regardant les autres, ouais. c'est impressionnant ouais. que. C'est pour ça? Je... We can be